Alors On a déjà entendu la phrase « il faut que le virus circule ». Ce déconfinement progressif a-t-il pour but de faire circuler le virus de manière contrôlée, en visant l'immunité collective euh, Ce n'était pas possible de laisser le virus circuler, euh, parce que l'impact populationnel aurait été majeur avec un nombre de morts considérable. Donc ce n'était bien sûr pas possible. Et donc, cette idée de dire que le virus, il faut que le virus circule, c'était une idée qui avait été mise par certaines personnes au début de l'épidémie. Maintenant, plus personne émet cette hypothèse-là. Il ne faut pas que le virus circule. Et le déconfinement n'est pas du tout pour faire diffuser petit à petit le virus. Rendez compte, on est à 5% probablement de séroprévalence en France à peu près. En Bretagne, on est à moins de 2%. Pour arriver au taux, on estime que ça doit être au moins 60% de la population qui est, qui, est con, qui est contaminée pour avoir une immunité collective. Euh, il faudrait un temps considérable. Et d'ailleurs, rien ne nous dirait que les personnes qui étaient contaminées au début de l'épidémie sont encore protégées à la fin de l'épidémie. Vous voyez. Donc, ce serait euh, et probablement que ce serait pas le cas. Donc là, il faut surtout pas que le virus circule. non. Il y a plus, enfin, en tout cas, plus personne de censé, je pense, peut dire un truc pareil.